Salut les astros, bonjour, alors ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti euh, parce que bah, tout simplement le, la météo a été bien, bien, bien pourrie pendant euh, un mois et demi, deux mois. Hein. Aujourd'hui, on a un ciel dégagé. Alors, on a Mars, là, en plein dans, dans le méridien, donc c'est super, euh, très haute sur l'horizon. Alors, aujourd'hui, on va utiliser une lunette euh, que je n'ai pas utilisé euh, très souvent puisque c'est une nouvelle lunette donc c'est une AR 80 nano hein, donc euh, achromatique réflecteur 80 mm euh, nano parce que c'est une courte focale à la 640 de focale donc fd8 donc là ici on a un montage je vais éclairer comme ça montage de la barre l donc la barre l'eau ici en sortie de tube ensuite le euh, renvoi coudé et puis l'oculaire donc aujourd'hui on a utilisé alors voilà le 20 mm 68 degrés de champ donc bah mars euh, je sais pas si vous la voyez je vais essayer voilà c'est le petit point là qu'on voit là au milieu de l'image. voilà Hop. Euh, Alors j'ai euh, commencé déjà à observer BARS, donc sa surface est très très brillante euh, dans le tube, il y a une petite euh, humidité euh, résiduelle euh, dans l'atmosphère, donc euh, il y a de la diffraction euh, due à la condensation euh, dans la haute atmosphère, ce qui fait qu'il y a quand même un halo à l'eau assez gênant tout autour de Mars, ça noie un peu les détails. Euh, voilà, bon, euh, la surface de Mars euh, est euh, donc très brillante, jaune, hein, et euh, on aperçoit à la mise au point, quand on fait une mise au point assez nette, assez précise, on aperçoit euh, que le centre, euh, la surface de Mars et euh, donc c'est une surface sombre donc c'est une surface euh, basaltique ce hein, sont les, euh, les grandes étendues de, de lave il faut savoir que Mars est globalement coupé en deux hein. euh, on a un hémisphère euh, très basaltique très euh, très, rock, très roche et puis un autre hémisphère qui est un, un hémisphère plutôt euh, désertique, euh, sable, euh, petite rocaille, mais euh, beaucoup, beaucoup de, de, euh, de sable. Hein. Donc là, on a plutôt une surface brunâtre. Donc euh, j'ai pu observer à l'oculaire quelques petites ramifications sur cette tache euh, euh, sombre qui globalement occupe le centre de Mars. Euh, et donc quelques petites ramifications une vers le sud et une vers le nord euh, je n'ai pas vu et je ne vois pas de calotte polaire hein, voilà euh, donc là maintenant je vais, euh, je vais vous faire un petit dessin, alors je vais utiliser un filtre euh, rouge 23A donc avec l'effet blink donc un effet blink c'est un effet, on va venir passer le filtre devant les yeux comme ça, blink, blink, blink, blink, blink ce qui va faire ressortir les détails pendant quelques une seconde ou deux on va voir des détails un peu plus importants euh, bah, on y va, hein. on va, on va. Voilà. alors ce que je vais faire c'est que je vais euh, déjà poser ma lampe rouge voilà et puis euh, on va se faire un, un petit gabarit euh, où il est où ah il est là Un, un couvercle, un couvercle d'oculaire. Euh, ceux qui ont des grands grands télescopes euh, vous pouvez faire des grands cercles. Moi, j'ai pas beaucoup de détails, donc euh, plus on, on va dessiner un, une surface euh, planétaire grande, plus on va faire un disque grand sur sa feuille, et plus ça va nous demander des, de détails. Or, euh, bah, moi, j'ai pas beaucoup beaucoup beaucoup de détails, donc un, un petit disque suffira. Hein? Voilà allez on y va voilà alors on va se prendre un petit crayon un gabarit je vais en faire deux voilà donc on a les, les deux Voilà. les deux gabarits donc je vais prendre aussi un bâton estompe voilà, donc j'ai accroché ma lampe ici sur, euh, sur mon vêtement, hein, parce que c'est une lampe qui s'accroche. C'est théoriquement euh, prévu pour les, euh, les cyclistes. Donc voilà le filtre que je vais utiliser. Donc filtre rouge, euh, 23A. Donc ici on a le porte-oculaire. Vous voyez, le en fait là, ici, là ce que vous voyez, c'est le, le cul du renvoi coudé. La lunette, elle est au-dessus. Allez, on enlève les lunettes. On va rechercher après la belle de nuit. Il y a quand même pas mal de turbulences aujourd'hui. facile d'interposer un, un filtre entre l'oculaire et l'oeil faut reculer euh, son euh, l'oeil de euh, de l'oculaire donc euh, c'est ce qu'on appelle le, re, le le relief c'est à dire le, le recul qu'on a pour euh, observer plus on s'éloigne de l'oculaire et plus il faut quand même qu'on réussisse à, à centrer euh, l'image correctement Voilà, c'est bien comme ça. Ah voilà, c'est magnifique. que Je vois bien une surface sombre sur toute la, la surface martienne. D'est en ouest. Alors, on va commencer le, le dessin. On va commencer par faire... Euh, un petit estompage au niveau de la toute la surface martienne pour donner un fond uni à la planète maintenant je vais commencer à, à mettre un petit peu de graphite là où j'ai aperçu ben, le, la surface les surfaces un peu sombres et puis euh, espèce de, de petit euh, des petites extensions vers le sud et vers le nord voilà comme ça ça me semble plutôt pas mal donc une fois que j'ai déposé mon graphite déjà je vais vous montrer voilà donc maintenant je vais étaler ce graphite l'estomper un peu avec euh, bah, l'estompeur le bâton estompeur un peu plus de flou parce que bon c'est pas c'est pas super précis hein, ce que je vois donc euh, bah, ah, bah maurice Qu'est-ce qu'il y a, Maurice hein Tu es venu voir Mars Ouais, tu fais un bisou Ouais. Allez. Tu me laisses tranquille Ouais. Tu me laisses tranquille, mon père. Allez, pas faire dodo. Ouais, Maurice, il voudrait bien que j'aille faire dodo. Ouais, il, dort, euh, il dort au pied du lit, donc. Euh, tant que je suis pas au lit, euh, Maurice, il aimerait bien dormir. Voilà à peu près ce que ça donne. Voilà. Voilà. Bon, on a fait un petit croquis, euh, bon, plutôt rapide. Il hein. faut dire qu'aujourd'hui, euh, Mars n'est pas très généreuse en détail. Il y a beaucoup, beaucoup de turbulences. Donc, euh, c'est plutôt flou ce que je vois. Donc là, euh, je vais aller euh, peaufiner un peu le, le brouillon et puis après j'irai euh, jeter un petit coup d'œil sur euh, mon atlas euh, planétaire pour essayer de repérer euh, les zones que j'ai dessinées. Alors si j'arrive pas à les repérer, c'est que bah euh, j'ai mal dessiné ou que Mars n'était pas très euh, coopérative. Voilà. Bon Maurice, on y va Oui Allez on rentre ah ben j'ai laissé tomber mon filtre rouge dans la cour je reviens tout de suite voilà le petit filtre rouge donc voilà mars aujourd'hui et là je vous montre un peu le, le setup de cette nuit euh, la monture, bah, c'est la monture euh, bresseur, là voilà le, euh, le plateau, hein, le plateau équatorial. Donc ici on a euh, l'axe polaire et ici on a la clinaison euh, à la latitude, hein, qui, qui est réglée par cette petite tige qui est ici, qui est réglée à 50 euh, graduation 50. Voilà. Donc euh, on a ici le, la barre ensuite euh, le renvoi coudé et ici le 20 mm SB boni voilà ce qui va me faire un grossissement euh, Barlow 2 x 3 voilà euh, donc ar 80 nano bresseur donc euh, 640 de focale f8 c'est une achromatique réflexe réfractor hein, donc c'est euh, la fameuse bresseur messier nano Hop. allez on va chercher le pied photo pour pouvoir poser la maurice non pas maurice on va poser la caméra parce que j'ai besoin de mes mains libres ce serait une bonne idée pour pouvoir hop, faire le dessin voilà Alors ici on a nos crayons de couleur, Alors Mars, Mars était euh, plutôt, on va dire, jaune. Hein Donc en jaune, on va tester celui-là. Ce qui paraît plutôt pas mal. Là, trop rouge voilà donc on va utiliser ce jaune là voilà. ensuite en ce qui concerne la tâche sombre la tâche sombre elle est euh, on va dire plutôt euh euh marron bleuté violet non pas du violet on va On va utiliser la gomme ultra aussi pour un peu nettoyer les bords déjà tout autour. Voilà. Et puis pour nettoyer un peu. Voilà, c'est plutôt comme ça que je, je voyais les choses. Voilà. Peaufiner euh, ces espèces de petits euh, petits traits là, que j'ai pu voir hein, ces petites projections. Alors après c'est pas étonnant que, fut euh, un temps, euh, on a cru qu'il y avait des, des cadeaux martiens. Vous voyez que, moi-même euh, avec la petite Lulu, euh, ben, euh, j'ai l'impression de voir des euh, une espèce de des espèces de, de prolongations, des espèces de traits comme ça. Donc euh, et effectivement, ça a pu, ça a pu donner euh, des, euh, des interprétations euh, avec des instruments de mauvaise qualité. Voilà, euh, pas dire que mon instrument est de bonne qualité. Hein, c'est même euh, une lunette d'initiation hein, une 80 mm c'est une c'est une achromatique hein, une achromatique euh, c'est pas non plus euh, comment dire la lunette euh, super euh, à super haute définition hein, hein, c'est pas, pas comme les lunettes apochromatiques les fameuses ed hein voilà voilà mes amis alors on va noter le dessin pour qu'on ait le 26 10 hein alors hop, on va prendre un crayon, un crayon hop. Pas trop gras pour écrire non c'est quoi ça du hb c'est parfait voilà donc on a mars le 26 10 2020 lieu hasbrook Voilà mes amis, alors ici j'ai fait des essais de crayon couleur, je vais les gommer. Voilà, ça se voit pas normalement, mais bon, moi je les vois. Donc voilà, on est sur euh, l'ordinateur, là c'est l'atlas euh, bon, des planètes. Euh, donc comme vous pouvez voir, hein, on, a, on a Mars. Alors si je fais hein, une réduction de Mars, pour en faire une petite boule à peu près de ce que je pouvais voir sur euh, dans l'oculaire de, de ma lunette, bah, effectivement on s'aperçoit qu'on a une belle tâche euh, euh, ici au centre, tâche sombre. Alors euh, en ce qui concerne Mars, voilà, je fais un petit zoom. Alors, comme je suis sur un renvoi coudé ici, le nord et le sud, je ne vais pas le changer. Par contre, je vais faire une rotation ici, est-ouest. Voilà. Donc, ça ressemble un peu euh, plus à ce que je voyais dans mon renvoi coudé. Donc, euh, donc on a notre tâche euh, centrale et puis une tâche ici, une extension qui va vers le nord et une extension qui va vers le sud. Donc, ça correspond à peu près à ce que j'avais vu, à ce que j'avais décrit euh, Là, il y a l'oculaire. Alors, le dessin en lui-même, bon, ben, bah, ouais. ça ressemble un peu quand même. C'est pas top, top, top. Donc, si on devait décrire les régions, on va zoomer, et puis on va mettre ici les noms. Donc, il semblerait que la tâche qui va vers le nord ici c'est euh, bah, ici Crisis Planitis et Arès Vallis dans cette direction là on a la vallée euh, Marineris avec ici en bas les montagnes de Néridium donc les montagnes de Néridium ce serait cette euh, cette partie là hein. On fait une sorte d'arc de, de cercle ici, comme ça, ce serait ça, voilà, cette espèce d'arc de cercle que j'ai fait euh, tuc, tuc, visiblement. Voilà. Ouais, bon, l'observation n'a pas été super top. Euh, alors, ce que je peux constater, c'est que ici on a la calotte polaire que je n'ai pas vu ici sans doute ben, noyé par les turbulences. C'est vrai que la calotte polaire, elle est vraiment très très petite. Hein. Quand on regarde bien, cette année, elle ne nous montre pas euh, véritablement sa euh, poire. Hein. Alors, on va annoter le dessin. Voilà l'observation de ce soir. Mars nous a encore euh, révélé sa surface. Euh, on a essayé quand même d'identifier certains points. C'est pas évident, euh, mais néanmoins, euh, plutôt, plutôt content. Voilà. Euh, vous voyez que faire un petit astrodessin, c'est très très rapide. Ça prend pas énormément de temps. Voilà. On peut réussir à identifier certaines formations. Il faut être assez précis. L'effet blink avec le... Le filtre rouge donne d'excellents résultats. Euh, il faut être patient hein, et y aller progressivement. Une fois qu'on a fait son astrodessin, voilà, un petit atlas pour essayer de repérer les formations qu'on a dessinées. Ce pas forcément toujours évident, mais on y arrive. Voilà. Allez, à très bientôt.